Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct de l'IPER, l'Institut Pastoral d'Études Religieuses. Bienvenue à vous qui connaissez déjà l'IPER et bienvenue à ceux qui ne connaissent pas l'Institut. Je suis raphaël de Maisonneuve, en charge de la communication du pôle Théologie et Sciences Religieuses de l'Université Catholique de Lyon, dont fait partie l'IPER. Et je suis avec Bénédicte de Lafaille, directrice de l'IPER. Donc nous allons passer euh, 45 minutes à peu près euh, ensemble. Donc dans la première partie euh, de cette soirée, euh, Bénédicte nous présentera le programme de formation pour la prochaine année euh, universitaire 2021-2022. Donc les diplômes, les cursus, mais aussi les nouveautés euh, 2021-2022 et euh, les dates à retenir les rendez-vous à ne pas manquer. Et puis dans un second temps, euh, nous aurons un moment de questions-réponses. Donc nous vous proposons de poser, euh, voilà, dès maintenant, euh, vos questions via le chat euh, qui s'affiche à droite sur votre écran ou euh, en bas euh, de votre écran. Vous avez le lien aussi pour accéder au chat. Donc vous pouvez nous, nous envoyer euh, directement vos questions et on y répondra euh, donc dans cette euh, deuxième partie. Voilà donc euh, pour commencer, euh, Bénédicte, pourrais-tu nous, nous expliquer ce qu'est l'IPER, euh, ce qui fait l'ADN de cet institut, le cœur de la formation, et à qui s'adresse l'IPER Bonjour à tous d'abord et merci d'être présent avec nous. Merci à Raphaël d'avoir pris l'initiative de, de ce direct qui est une nouveauté pour le pôle théologie, donc euh, qui essaie d'innover. Donc l'IPER, c'est un institut de pastoral, c'est un institut universitaire qui existe depuis 50 ans et qui a pour vocation principalement de, de proposer une formation pour des baptisés et des personnes en mission dans l'Église catholique qui veulent découvrir davantage leur foi, approfondir les sources de la foi et former avec d'autres une communauté d'apprentissage pour euh, développer des compétences euh, nouvelles au service de la mission. Et cette année, l'IPER fête euh, un grand anniversaire. Oui, alors euh, l'IPER, c'est déjà une longue histoire. Donc en fait, euh, nous allons fêter les 50 ans de l'IPER en tant qu'institut universitaire. Mais à vrai dire, l'histoire de l'IPER est déjà plus ancienne, puisqu'elle s'ancre euh, dans les années 50 au moment où on se posait vraiment la question d'une formation solide pour des catéchistes dite déjà à l'époque euh, professionnelle. Donc l'histoire de l'IPER s'est développée petit à petit en parallèle avec l'évolution de l'Église et euh, il se trouve qu'il est devenu un institut universitaire dans les années 70 comme ses, ses cousins de, de, des autres universités catholiques de France. Merci. Alors euh, maintenant, euh, notamment pour, euh, pour les nouveaux, enfin pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Hyper, est-ce euh, que tu pourrais nous présenter rapidement les, les diplômes et les cursus possibles proposés par l'Hyper Tout à fait. Alors pour, pour tout cela, vous, vous avez un livret qui sort euh, chaque année et qui permet de se repérer parce qu'on utilise beaucoup de sigles et en fait c'est pas toujours évident de les, de les retenir et de les identifier. En tout cas, pour faire assez simple, on peut dire que l'IPER propose des formations sur mesure qui peuvent se faire sur une année pour des personnes qui voudraient faire un, un cursus plutôt d'année sabbatique ou prendre quelques, simplement quelques cours. Et puis ensuite sur des certificats ou des diplômes qui peuvent se, pré, se préparer en deux ans, trois ans, quatre ans. Et aussi à travers un titre professionnel qui est donc reconnue au niveau du ministère du, du Travail. Donc ces, ces différents cursus permettent en fait de s'adapter aux besoins, aux désirs, aux goûts et aux objectifs des, des candidats. On peut aussi venir suivre des cours sans visée certifiante si on le souhaite. Et alors, concernant l'année 2021-2022, il, il y a des formations nouvelles ou des événements, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors tu l'as évoqué tout à l'heure, enfin nous l'avons évoqué ensemble, donc euh, l'IBER fête ses 50 ans comme institut universitaire, et donc à cette occasion-là, nous avons souhaité euh, marquer le coup et faire vraiment une fête et qui essaie de rassembler un maximum d'anciens, que ce soit des anciens étudiants, des anciens enseignants, directeurs, Personnel administratif et donc ça aura lieu le 21 octobre sur le campus Saint-Paul. Nous avons souhaité que ce soit un événement festif, mais aussi un événement qui aide à comprendre d'où l'on vient, puisque c'est important de connaître de connaître ses racines. Et tout au long de la journée, il y aura quelques grandes séquences qui permettront de connaître le fondateur de l'hyper, de voir qui était à l'origine, quelle était l'intuition que portait l'équipe, la première équipe, de voir ensuite comment la formation a évolué tout au long des années, comment justement ces fameux certificats diplômes se sont constitués et puis ont aussi évolué en fonction des, des besoins. Donc une journée à la fois enrichissante parce que réflexive sur tout ce qui s'est vécu, euh, prospective parce que ça nous amènera aussi à, à penser la formation de demain, et avant tout festive et, et conviviale, parce que nous souhaitons que ça soit vraiment euh, de grandes retrouvailles euh, d'anciens, mais au bon sens du terme, tous ceux qui ont fait l'histoire de l'hyper et qui se sentent encore aujourd'hui concernés par, par cette belle mission de formation. Sinon, euh, tu me demandais quelles étaient les nouveautés. Donc euh, Les nouveautés bon, de chaque année, ce sont... Euh, les journées de théologie pastorale que nous proposons maintenant depuis plusieurs années. Euh, ces journées de théologie pastorale, ce sont euh, dans, dans le livret, on les appelle les lundis de théologie pastorale parce que ce sont effectivement quelques lundis dans l'année dont nous renouvelons le programme euh, et les thèmes chaque année. L'idée étant à la fois de proposer aux étudiants qui sont dans des cursus, mais aussi aux étudiants euh, auditeurs qui sont déjà acteurs euh, dans la, dans la vie de l'église ou des anciens de, de, de l'hyper, de rester en alerte sur les sujets d'actualité de l'Église et de les travailler ensemble. Pour cela, on fait appel à des intervenants extérieurs qui ne sont pas les professeurs habituels et on essaye d'avoir une dynamique vraiment très interactive sur les sujets, faisant beaucoup appel au, au partage d'expériences des, des participants. Et cette année, on a choisi deux thématiques qui, qui soutiennent, en fait, qui sous-tendent la, la fête des 50 ans, à savoir des questions qui concernent bien les laïcs que nous, que nous formons, la question de la synodalité. Donc, le pape a ouvert un, un grand chemin, un grand processus de travail sur la synodalité, et donc nous aurons un premier parcours sur ce thème-là pour appréhender à nouveau frère la collégialité dans l'Église la synodalité. Et puis au deuxième semestre, nous allons euh, en quelque sorte euh, sortir nos jumelles et euh, observer de près ce qui se passe dans une paroisse, euh, non pas avec les outils habituels peut-être d'une équipe paroissiale, mais avec les outils de la théologie pour essayer de se rendre compte quelles sont les dynamiques euh, qui sont vécues en paroisse et comment on peut les, les relire avec des outils théologiques, et pas simplement... Euh, je dirais euh, en termes de bilan, d'année, euh, voilà. Donc deux dimensions qui sont, je pense, très, très intéressantes et très pertinentes pour, euh, pour les acteurs dans l'Église. Donc ça, ce sont les lundis théologie pastorale. Ensuite, nous avons euh, relancé donc, le certificat pastoral d'Amoris Laetitia, donc, qui essaye vraiment de faire connaître euh, et déployer la l'exhortation apostolique du pape François, qui fête donc ses cinq ans. À cette occasion-là, le pape François a ouvert une année de la famille, une année internationale de la famille. Et donc l'IPER souhaite vraiment s'inscrire dans cette dynamique et apporter sa petite contribution en remettant en route pour la troisième fois une promotion pour ce certificat-là qui concerne en fait tous les acteurs pastoraux qui sont en contact avec des familles, c'est-à-dire beaucoup de monde, pour essayer de développer la, la pastorale positive et, et bienveillante que souhaite le pape François. Je pourrais aussi parler des sessions, parce que ce sont des, des propositions qui, en général, s'ouvrent un peu plus largement sur un public qui vient parfois spécialement pour ça. Alors, l'année prochaine, nous aurons deux sessions très pratiques, une session conduite de projet et animation d'équipe projet et puis une session technique d'animation de groupe, particulièrement appliquée à la pastorale. Ces sessions durent six jours en trois fois deux journées et sont, sont l'occasion de travailler en petits groupes, puisqu'en général à peu près 25 participants dans une session. Vous, vous regarderez plus en détail, évidemment chaque année a aussi son lot de nouveautés dans les enseignants qui arrivent, euh, les thématiques des cours euh, bon, reviennent puisque là, le schéma des, des cours c'est une proposition qui décline chaque discipline sur deux années, donc on retrouve un programme euh, régulier mais quand des enseignants nouveaux arrivent souvent ils, euh, bah, ils apportent un peu de nouveauté ou de fraîcheur, ils renouvellent la manière de de le proposer. Donc ce que je n'ai pas dit au départ, peut-être pour les, les personnes tout à fait nouvelles, c'est que le cœur de la formation du Père, c'est la formation théologique, c'est une initiation théologique, donc avec des cours de Bible, des cours de théologie fondamentale sur l'Église, sur le Christ, sur euh, la place de la raison, la place, dans, la, dans le cheminement de foi découvrir ce qu'est l'histoire de l'Église, euh, d'où l'on vient, pour pouvoir relativiser aussi ce que l'on vit euh, aujourd'hui. Une approche sur l'existence humaine euh, par les outils de la philosophie et également une approche euh, de, la, de la vie psychique euh, dans, dans un cours de sciences humaines. Et j'oubliais la théologie morale est très importante aussi pour fonder euh, nos décisions et nos modes d'action. Merci. Donc un programme en effet euh... Très, très, très riche pour 2021-2022. Euh... Alors, ça va être, euh, sauf si tu as quelque chose à rajouter, euh, Bénédicte. Euh, sinon, on va pouvoir euh, commencer le temps des, des questions-réponses. Donc, c'est vraiment le moment où voilà, vous pouvez nous poser euh, vraiment toutes, toutes les questions euh, via le chat euh, sur votre écran à droite. Euh, en attendant peut-être que les premiers se lancent, euh, certains nous avaient déjà envoyé en amont euh, quelques questions, puisque c'était possible de le faire avant l'événement. Donc euh, voilà, je vous propose qu'on réponde, qu réponde déjà à ces questions, et puis, euh, et puis on prendra les vôtres euh, au fil euh, de la conversation. Donc... Euh, une question euh, portait sur les, sur les cours, quelqu'un qui souhaitait savoir comment euh, comment, euh, parmi toutes, toutes ces propositions euh, et tous ces cours, comment choisir ces cours. Mmh. Oui, ce n'est pas évident de se repérer. L'avantage, c'est que quelqu'un qui s'adresse à, à l'hyper va bénéficier d'un rendez-vous pédagogique pour qu'on lui fasse davantage découvrir la proposition, puis qu'on puisse écouter en fait quels sont quels sont ses besoins, quelles sont ses demandes et voir également quel parcours il a déjà eu. Peut-être que quelqu'un aura déjà eu un parcours intéressant en Bible ou en sciences humaines ou une expérience professionnelle significative. Donc on va s'appuyer sur ce, qu ce que la personne va nous dire pour l'orienter au mieux en fonction de, de ses objectifs. Donc l'avantage c'est vraiment de pouvoir faire du, du sur-mesure donc, un rendez-vous pédagogique, ça consiste effectivement à voir les besoins de la personne, son souhait, son enracinement du moment, sa disponibilité aussi. Et puis en fonction de tous les paramètres qu'on aura, on essaiera de la conseiller au mieux et de mettre en perspective soit un programme relativement bref pour l'année, soit une mise en parcours, une hypothèse de parcours sur, sur plusieurs années. Voilà, en général, ça se fait assez facilement parce que ça se fait à travers un échange. Alors tu parlais de la disponibilité et euh, nous avons justement reçu une question euh, quel investissement cela représente Est-ce que euh, étudier à l'UPER est compatible avec une activité professionnelle alors oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, la, la majorité des étudiants euh, qui suivent des cours à l'IPER sont déjà en mission euh, d'église, alors souvent à temps partiel. On travaille euh, par exemple dans des établissements scolaires, dans les aumôneries d'hôpitaux, auprès des jeunes, dans les paroisses. Et donc, euh, nous avons conçu la formation justement pour qu'elle soit compatible avec euh, un travail professionnel. La formation se déroule sur les jeudis-vendredis exclusivement. Donc ça permet d'avoir effectivement une, une activité professionnelle ou associative euh, la première partie de la semaine. Et nous avons aussi essayé de tenir compte de, de ce paramètre-là en proposant un étalement possible de la formation. Donc quand vous ouvrez le livret, vous, vous verrez que la, la formation, elle est, elle est modélisée sur deux ans. Il y a des tableaux un petit peu, un petit peu chargés d'ailleurs qui, qui vous, vous expliquent toute la structure de la formation qui est modélisée sur deux ans mais qui, puisse, qui peut se suivre sur trois ans ou quatre ans ou même à un rythme même plus espacé selon les, les possibilités des, des personnes. Là aussi, c'est l'entretien le, pédagogique qui va permettre de de discerner à la fois le moment favorable et à la fois le rythme qui, qui semble être le bon pour la personne. Nous avons aussi la possibilité de, de, de permettre à des personnes de démarrer en douceur, par une session, par exemple, une année. Ça arrive fréquemment qu'on ait des, des mères de famille qui ont encore deux jeunes enfants ou des personnes qui, ont, qui sont assez loin euh, géographiquement parlant, donc qui choisissent de venir à un, à un rythme euh, modéré au départ et le, la souplesse de la formation permet euh, effectivement dans un second temps éventuellement de de monter en puissance sur le programme euh, donc voilà il, y a, il y a, normalement il n'y a pas d'impossibilité ou d'incompatibilité la seule limite c'est qu'effectivement nos cours sont en semaine et en journée et donc il n'y a pas de cours du soir et puis euh, sauf cas de figure euh, je dirais comme ceux que nous avons connus nous ne privilégions pas la formation en, en distanciel, mais bien en présentiel, puisque une bonne partie de l'effet de la formation se, se trouve dans les échanges entre les, les personnes. Ok. Et est-ce qu'il y a des prérequis, nous demande aussi quelqu'un, euh, pour étudier à l'hyper Alors, tout dépend de l'objectif que l'on vise. C'est vrai que nous sommes un institut universitaire et en cela, normalement, pour accéder à des diplômes, même des diplômes internes à l'université, il faut pouvoir justifier du baccalauréat. Donc, quelqu'un qui voudrait obtenir un, un certificat ou un diplôme qui pourrait aussi éventuellement être intéressé pour poursuivre ensuite en, en faculté de théologie doit justifier du baccalauréat. Mais par ailleurs, il y a des, certaines formations où nous accueillons volontiers des personnes qui ont le niveau bac, voire même pas le, le niveau bac, qui sont plutôt sur, une, sur un versant formation professionnelle et étant déjà en mission, n'ont pas besoin nécessairement de justifier d'un niveau de, de diplôme auprès de leur, de leur employeur. C'est aussi le cas du titre professionnel que, que nous proposons pour la deuxième année. Euh, qui n'a pas de prérequis euh, de diplôme, mais qui a un prérequis d'expérience. Alors justement, venons-en au titre, le titre chargé de mission pastorale. Euh, Quelqu'un nous demande quel est l'intérêt de ce titre, euh, et voilà, à, quoi, à quoi ça peut servir, euh, que représente un titre professionnel dans l'Église Voilà, tout un programme donc euh, nous avons fait un, un tract de présentation euh, que vous pouvez trouver euh, non seulement à Lyon mais aussi euh, à, euh, pardon, à, Lyon, à, pardon, à Lille, à Paris, à Angers et à Toulouse, donc dans les cinq euh, grandes cataux de, de, de France, puisque nous avons en fait euh, construit ce titre professionnel en commun euh, avec les cinq instituts euh, cousins de l'IPER. Euh, L'idée au point de départ, c'est un, un constat, euh, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'église, qui donnent euh, plusieurs années euh, de, de service à l'église, et avec le sentiment parfois de ne pas avoir les compétences nécessaires, ou d'avoir les compétences mais de ne pas les voir euh, reconnaître, alors parfois pas dans l'église mais quand même dans l'église euh, ça devrait pouvoir se faire, mais surtout dans la société civile où jusqu'à présent euh, on n'identifiait pas les missions d'église comme un vrai métier. Et le travail auquel nous nous sommes attelés, c'est de, de faire reconnaître euh, les activités d'une un, personne qui travaille pour l'église comme des activités professionnelles, de les décliner en compétences et ensuite d'apporter une réponse euh, par la formation pour permettre à des personnes nouvelles d'acquérir les compétences nécessaires euh, à la mission ou pour des personnes qui sont déjà dans leur mission de voir se, se, vo se voir reconnaître ces compétences euh, acquises. Donc ça a été un, un long travail d'élaboration. Le résultat, euh, je pense, peut intéresser euh, assez largement. Des personnes qui ont donné un temps à l'église ou des personnes qui sont actuellement en mission dans l'église. Alors je pointerai peut-être quelques, quelques avantages. Le premier, je vais signaler, c'est que jusqu'à présent, si vous travaillez dans la pastorale, il vous était quasiment impossible, en arrivant à un pôle emploi ou en discutant avec des, des personnes, de vous de, de faire identifier euh, le, le genre de métier que vous faisiez. Dorénavant, c'est possible. Vous arrivez à Pôle emploi, vous consultez un catalogue de formation, euh, le titre de chargé de mission pastorale est répertorié et indique euh, quelles sont les activités euh, propres à, à ces métiers d'église, euh, les débouchés, comment on s'y prépare. Et quand je dis ça, je dis qu'avec ça, évidemment, arrivent aussi tous les leviers possibles de financement et de transférabilité des compétences. Quelqu'un qui est qui a travaillé un certain nombre d'années dans l'église et qui souhaite se reconvertir, il pourra bénéficier d'un bilan de compétences avec un référentiel maintenant bien établi. Et donc c'est vraiment pour, pour nous un, une, une belle victoire, parce que c'est une manière de, de valoriser la reconnaissance de ces, de ces métiers d'église. Qu'est-ce qu'on appelle métier d'église En gros, on a, on a travaillé en, autour de trois, trois grands domaines. Euh, les, les personnes qui travaillent dans les paroisses et pour les diocèses. Euh, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les aumôniers d'hôpitaux. Et puis les personnes qui travaillent euh, dans le monde scolaire. Donc euh, tous les, les animateurs en pastoral scolaire qui sont, qui sont nombreux, euh, notamment euh, à Lyon dans, dans, dans la formation actuelle. Pardon. Donc j'ai dit la reconnaissance, je suis en train d'essayer de, de, de vous donner des informations complètes, donc effectivement euh, la reconnaissance euh, par les, les instances de formation et par le ministère du travail, euh, ce qui donne lieu aussi à des leviers de financement, donc quelqu'un qui veut préparer ce titre là, il peut activer son compte personnel de formation pour payer toute ou partie de la, de la formation puisque elle est reconnue comme formation professionnalisante. Euh, je pense aussi, euh, alors c'est un petit peu plus spécifique, mais aux au fins de mission euh, dans les diocèses, qui sont parfois difficiles à, à, à mener en termes de ressources humaines. Et là, euh, ça donne un outil euh, intéressant, et puis ça permet de laisser euh, partir les personnes avec euh, une, une vraie reconnaissance. Voilà, peut-être que ça vous intéresse que je dise un peu le contenu Oui, oui. Et là, fait le... le cadre théorique de la formation professionnelle. Donc le... le titre, il est découpé en cinq grands blocs de, de compétences qui ont été définis donc, euh, par les cinq euh, certificateurs, que sont donc les cinq euh, catos. Et ce sont les suivants. Donc il y a un bloc sur euh, la conduite de projet, un bloc sur l'accompagnement euh, des personnes, un bloc sur l'animation d'équipe, un bloc sur l'animation de réseaux et de partenariats, et un bloc sur la veille de la pratique professionnelle, qui en quelque sorte est le bloc spécifique sur lequel on va travailler euh, tous les fondamentaux théologiques et pastoraux qui vont euh, équiper euh, une personne pour, pour bien vivre sa mission. Et là, il y a donc une. Euh, une jonction entre les cursus dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les cours fondamentaux en théologie et ce, ce titre et donc les étudiants se retrouvent pour un temps euh, mais à la carte sur un certain nombre de, de cours théologiques. En ce qui concerne les, les quatre premiers blocs, euh, l'hyper les propose sous forme de sessions donc de trois fois deux journées et ces sessions là sont vraiment animées par des professionnels et ont comme objectif de permettre aux personnes de repartir avec une boîte à outils directement exploitable exploitable sur le terrain. Voilà, nous venons de vivre une belle expérience de session sur l'accompagnement humain et spirituel qui correspondait au bloc B de la certification et nous avons eu la joie de découvrir les outils de la communication bienveillante, comment accompagner dans un cadre institutionnel, comment mettre en œuvre une écoute vraiment empathique et comment aller jusqu'à accompagner l'éveil spirituel des personnes que nous accompagnons. Donc ce sont de belles, de belles réalisations. L'année prochaine, on en ouvre une toute nouvelle donc, euh, sur l'animation euh, des groupes en pastoral. Très bien, merci. Alors je vois qu'il n'y a, a toujours pas de questions, donc euh, euh, nous allons continuer, mais n'hésitez pas... Euh, à en poser, euh, voilà, avant que ce direct ne s'arrête. Euh, donc, Bénédicte, euh, voilà, nous a donné beaucoup de beaucoup d'informations. Euh, moi, je voulais vous dire que les inscriptions sont ouvertes, euh, et ce, jusqu'au 7 septembre. Et euh, voilà, donc, vous pouvez euh, d'abord télécharger euh, le livret dont vous a parlé Bénédicte, hein, le lien est, est juste, juste en dessous. Euh, vous pouvez également commander des exemplaires, euh, un ou plusieurs, si vous voulez en distribuer autour de vous, euh, en distribuer dans vos diocèses ou dans vos communautés. Donc euh, là aussi, l'adresse est affichée sur, sur notre site. Euh, et puis, vous pouvez vous, alors, vous inscrire euh, en téléchargeant directement les bulletins d'inscription est accessible sur le hyper.ucli.fr, ou alors vous pouvez également vous inscrire en prenant contact avec euh, le secrétariat, et donc le secrétariat de l'Uper Nathalie, euh, est joignable au 04 72 32 50 24, et puis également euh, le mail ouperuniv catholionfr Voilà, donc ça c'est pour les inscriptions. Euh, je vous encourage bien sûr à naviguer euh, sur euh, notre site, vous y trouverez beaucoup de, beaucoup de renseignements et beaucoup de, de détails euh, pour chaque formation, également pour le titre hein, dont vient de parler Bénédicte. Euh, voilà. Vous pouvez également euh, bien sûr rester informé de l'actualité de l'IPER, donc en vous connectant sur notre site. Et puis, euh, en nous suivant, en suivant l'hyper sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et, et Twitter. Et puis, vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter, voilà, qui est disponible aussi euh, sur le site. On a eu une question entre-temps. Euh, alors, est-ce que le DUFP donne la même reconnaissance que la formation professionnelle chargée de mission pastorale Y a-t-il un intérêt à suivre les deux programmes ou est-ce suffisant de fixer seulement une de ces deux formations Alors merci Marguerite pour la question, qui est une question déjà un petit peu pointue pour euh, des personnes qui, qui identifient bien euh, le DUFP ou qui sont en, en cours de formation dans le DUFP. Donc pour ne pas perdre euh, les autres personnes, donc, le DUFP c'est le diplôme universitaire de formation pastorale qui comprend donc les cours dont je vous ai parlé tout à l'heure mais aussi euh, des temps de stage pratiques sur deux années, avec euh, tout un dispositif qui permet de, de travailler en analyse euh, ses pratiques pastorales, sa posture euh, pastorale, et de mieux découvrir les différents euh, domaines possibles de la mission d'Église. Donc ce diplôme est le diplôme le plus le plus conséquent, on va dire, euh, diplôme d'université euh, qui se, se, peut se préparer en deux ans, mais qui souvent se prépare euh, plutôt en trois ou quatre ans. Et donc la question de Marguerite pose ce, euh, consiste à savoir si ce DUFP, qui est déjà très complet et très conséquent, euh, apporte euh, les mêmes avantages, la même reconnaissance que le type professionnel alors, non si on se place du point de vue euh, juridique et du point de vue du de, de statut des formations, puisque le DUFP est un diplôme interne, un diplôme d'université. Et donc, euh, il est reconnu par euh, nos homologues, donc les autres universités catholiques, et reconnu euh, par euh, les diocèses et nos partenaires, bien sûr, qui, qui envoient euh, les personnes en formation, j'ai oublié de nommer d'ailleurs dans les partenaires, enfin, je n'ai pas, pas parlé des partenaires, mais j'aurais pu citer les nombreuses communautés religieuses qui nous envoient aussi des personnes en formation. Donc, ce DUFP existe depuis, depuis plusieurs décennies maintenant, donc il est vraiment reconnu comme une formation solide et structurante pour les personnes qui reçoivent une, une mission d'église. Donc, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause la reconnaissance je dirais, de, ce, de cette formation-là pour des publics avertis et je dirais en interne au niveau de, de l'Église et, et même au niveau national par la Conférence des évêques de France. Ce qu'apporte la certification de différence, c'est la, la reconnaissance par le ministère du Travail. Puisque d'un côté, nous avons comme référent le ministère de l'Enseignement supérieur et là, c'est le ministère du Travail. Donc ça apporte ce que je disais tout à l'heure, une reconnaissance par rapport à d'autres métiers et une possibilité donc de, de, de le situer dans l'organigramme des fiches métiers existants dans les grands domaines et de, de, de toucher à certains leviers de financement que, qui lui sont propres. D'autant plus que la formation professionnelle a été beaucoup mise en avant par le gouvernement actuel comprenant aussi euh, les apprentis, les alternants, donc tous les dispositifs propres à, à développer la formation professionnelle. Du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à suivre les deux Alors, en fait, quand vous suivez le DUFP, vous avez en termes de, de fondamentaux, vous avez davantage que ce que propose le, le titre, puisque le titre euh, demande 200 heures de fondamentaux. Là, vous en avez 600 au niveau du DUFP. Alors, ce n'est pas pour vous faire regretter ce choix en disant « j'aurais pu aller plus vite », puisque c'est très important que les acteurs en pastoral soient bien fondés dans leur foi, dans leur intelligence de la foi. Et on ne cherche pas du tout à, à, à diminuer cette importance-là. Donc, je pense que c'est très important de pouvoir mener les deux de front, mais la porte d'entrée spécifique euh, des personnes qui viendront directement pour la certification, euh, c'est peut-être effectivement de, de tracer un chemin plus directement euh, euh, pratique pour euh, développer une posture dans la pastorale, surtout pour des personnes peut-être qui, qui démarrent. L'intérêt, euh, c'est que les deux peuvent converger. Quelqu'un qui, qui prépare le DUFP peut, en fait, sous certaines conditions que je ne vais pas développer dans le détail ici parce que c'est peut-être un peu trop technique, mais sous certaines conditions, peuvent obtenir la double diplomation, c'est-à-dire à la fois obtenir le DUFP et obtenir la certification. Ça se joue en fait sur le choix des sessions thématiques dans le cadre du DUFP. Si celles-ci correspondent aux blocs de compétences de la certification, donc les premiers blocs, A, B et C, cela permet effectivement d'obtenir, en plus du diplôme d'université, le titre professionnel. Et bien sûr, ça a un intérêt. Après, ça a un intérêt, je pense, essentiellement pour des personnes qui, qui sont dans des missions d'église avec des lettres de mission, peut-être moins pour les communautés religieuses, encore que... Marvie, tu es un exemple de de religieuses qui, euh, qui exercent aussi, euh, un, enfin une congrégation qui exerce aussi euh, des, des missions professionnelles dans lesquelles les personnes euh, exercent aussi des missions professionnelles. Donc là encore, euh, je pense que c'est important de bien discerner euh, pour qui cette certification est faite. Mais je ne voudrais pas euh, opposer les deux, je voudrais plutôt dire que nous avons veillé à proposer une formation qui soit plus directement articulée sur les compétences, parce que nous sommes dans une société qui valorise les compétences, et qu'il est important de ne pas maintenir euh, les personnes qui travaillent dans l'église dans une certaine précarité de mission. Et là, le, le, la certification va, va donner aussi une employabilité plus, plus importante. Mais en termes de contenu, euh, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, et se dire que les deux sont extrêmement complémentaires et toutes les personnes qui préparent actuellement un DUFP ne sont loin de là pas exclues de la certification mais doivent néanmoins faire une démarche s'ils souhaitent que leur parcours soit aussi reconnu en certification. Voilà, j'espère ne pas vous avoir perdu, ça devient un petit peu technique mais euh, voilà, si, si ça convient à Marguerite ou s'il y a d'autres questions qui vont dans ce sens-là, je peux peut-être préciser avec, euh, à l'aide de vos questions pour ne pas être trop ne pas rester trop technique. Vous avez encore quelques minutes donc pour poser vos questions. Euh, voilà, moi ce que je voulais vous, vous dire pour terminer, c'est que ce replay... Euh, alors, il y a une autre question. <rire> y a-t-il une validation à la suite des différentes sessions proposées alors, je pense que la, la question concerne du coup les sessions des blocs de compétences. Donc, je, je comprends ça comme ça. Sinon, si Karine peut préciser ouais. sa, sa question, mais ça, ça me permet effectivement d'apporter une, une précision sur euh, comment euh, se déroulent les, les validations. Donc, effectivement, dans les, dans les certificats et les diplômes, les modes de validation sont principalement... Euh, des examens de connaissances en ce qui concerne les cours qui sont suivis, et puis euh, des travaux écrits qui permettent de voir l'appropriation des, des concepts et de la démarche par les étudiants, travaux écrits qui sont en général sur des sujets euh, qui intéressent les, les, les étudiants et qui peuvent euh, personnaliser. La démarche de la certification est un petit peu différente, euh, puisque les sessions se préparent à des compétences, euh, du coup, le mode de validation, c'est vraiment d'être en capacité de montrer qu'on qu sait transposer euh, les outils de la session dans sa mission et de remplir hein, tout, au, tout au long des, des différents modules de la session euh, des fiches outils qui permettent de s'exercer, je prends un exemple par la conduite de projet, on va dérouler toute la méthodologie d'un projet et on va demander aux personnes de remplir une fiche de lancement de projet, de remplir une fiche avec les différents types de responsabilités dans l'équipe projet, de, de développer des réunions type pour, pour accompagner le projet tout au long de, de sa réalisation. Et donc ce qui est demandé aux participants, c'est de, de faire confiance à ces outils, de les mettre en œuvre tout le long de la formation euh, sur leur lieu de, de mission. Et en fin de formation, l'ensemble de ces outils sont reliés ensemble dans un dossier écrit et donnent lieu à une soutenance devant un petit jury. Alors soutenance jury, ça fait tout de suite euh, un peu peur, mais en fait ce sont des professionnels et des formateurs en général deux ou trois, qui écoutent votre retour d'expérience sur la session que vous avez, avez suivie pour voir dans quelle mesure vous en avez suivi, vous en avez récolté les, les fruits et les, les bénéfices à travers la mise en œuvre vraiment de ce, qui est, de ce qui est proposé. Donc des modalités spécifiques de validation pour les blocs A à D, et le bloc E qui reprend plutôt les cours de théologie, euh, les modes de validation sont communs, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des examens euh, oraux ou, ou écrits pour valider les, les cours de ce bloc-là. Très bien, merci euh, Bénédicte. Euh, donc je pense que cette fois, le, le direct prend fin. Je, je peux juste... Oui. J'ai fait un petit oubli... Euh, au démarrage, mais vous vous, vous reporterez au, au livret, parce qu'on ne peut pas tout dire euh, comme ça directement, mais il y a aussi chaque année un, un colloque euh, interdisciplinaire, un colloque annuel proposé par l'UPR, qui est un rendez-vous, euh, j'allais dire, je, je pense, qu je ne pas identifié, mais je pense qu'il est presque aussi ancien que l'Institut en tant qu'Institut universitaire, donc un rendez-vous annuel qu'on propose non seulement à tous les étudiants qui sont là dans, dans l'année, qui suivent des cours, mais aussi aux anciens étudiants et à toute personne intéressée pour travailler durant une journée un, un thème euh, important pour la pastorale. Et donc cette année, enfin l'année universitaire 21-22, nous allons euh, nous, nous rassembler autour de la question de l'hospitalité dans la pastorale une question importante que nous aurions aimé travailler déjà l'année dernière, mais le confinement nous en a empêché. Et cette expérience peut-être de, de, de crise va nous faire regarder de manière encore différente, renouveler cette question d'hospitalité, que nous travaillerons à la fois avec un certain nombre de conférenciers, mais aussi à travers un certain nombre de pastorales concrètes, que ce soit l'aumônerie, la pastorale des migrants, la pastorale des familles, la pastorale euh, en milieu euh, carcéral. Et donc ce rendez-vous-là, c'est euh, le 12 mai 2022. Voilà, vous trouverez aussi les informations dans le livret. Et comme euh, vous l'a dit Raphaël, euh, guettez les informations sur le, sur le site, surtout parce que c'est là qu'elles sont actualisées régulièrement par le travail et la vigilance de Raphaël que je remercie d'avoir euh, pris cette initiative-là pour nous. Et donc, ce, cette vidéo sera disponible en replay euh, dès demain sur, euh, sur le site, hein, sur hyper.ucli.fr. Si vous avez manqué euh, une partie, si vous avez dû partir avant, ou si voilà, vous voulez euh, la diffuser autour de vous pour des personnes qui n'ont pas pu euh, être avec nous ce soir, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous informe d'un autre rendez-vous en direct et en ligne euh, ce mercredi, mercredi 23 juin, à la même heure, 18h30, ce sera cette fois le tour de la faculté de théologie et Théo en ligne qui présenteront leur programme de cours pour l'année 2021-2022. Donc n'hésitez pas à vous inscrire d'ici là sur théologie.ucli.fr ou à suivre directement le, le direct sur euh, le même site, théologie.ucli.fr. Voilà, merci euh, à tous d'avoir euh, suivi ce direct. Euh, nous espérons vous retrouver donc euh, dès la rentrée pour euh, l'une ou l'autre formation, euh, l'un ou l'autre événement. Et puis, euh, nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.